Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour une nouvelle chronique littéraire dans laquelle je vais vous parler de la véritable histoire de Noël de Marco Leino. Alors je sais que nous sommes en été et que du coup c'est pas forcément ultra cohérent de lire des, des livres de Noël, mais euh, peu importe quoi, qu'est-ce qu'on s'en fout Commençons tout de suite avec qu'est-ce que ça raconte C'est l'histoire du jeune Nicolas qui est un petit garçon qui a 5-6 ans je crois au début de l'histoire. Euh, et qui vit seul sur une île avec ses parents et sa petite sœur Ada. Euh, C'est une famille très pauvre, euh, voilà, ils n'ont pas beaucoup de choses, voilà, ils ont une toute petite maison sur une toute petite île, à quelques encablures d'un village, et euh, voilà, jusqu'à présent ils vivaient heureux comme ça. Sauf qu'un jour, euh, les circonstances font que euh, les parents et la petite Ada doivent euh, aller au village, puisque Ada est malade, enfin bon, je vous passe les détails. Et bien sûr, ils ne reviennent jamais. Nicolas se retrouve tout seul sur l'île, alors qu'il était chargé de faire en sorte que le feu ne s'éteigne pas. Et euh, bah, des villageois viennent le chercher, en lui expliquant que voilà, ses parents sont morts, sa petite-sœur aussi, et donc qu'il ne bah, peut pas rester tout seul sur son île, tout simplement. Nicolas se retrouve euh, au village, et comme euh, c'est un village qui est aussi très pauvre, les familles n'ont pas forcément les moyens d'accueillir un autre enfant en plus des leurs. Euh, donc il est décidé que Nicolas passera un an dans chaque famille. Comme ça un peu ça divise un peu le travail et ça fait en sorte que chaque famille n'ait pas trop longtemps euh, une bouche de plus à nourrir. Et c'est comme ça que euh, Nicolas devient non pas le fils adoptif d'une famille mais le fils adoptif de tout le village. Et pour les remercier, euh, il commence à faire des jouets en bois pour les enfants des familles euh, qui l'ont accueilli. De fil en aiguille, on comprend que Nicolas est appelé à devenir le Père Noël. Pour ce qui est des thèmes que vous retrouverez dans ce livre, la mort avec la mort des parents et la mort des enfants aussi avec la petite Ada, euh, le deuil avec bah, la manière dont Nicolas euh, essaye de se remettre, et il y a aussi euh, bah, le fait d'être orphelin, forcément, mais également des thèmes beaucoup plus euh, joyeux, avec la famille, l'amitié, la générosité, le plaisir d'offrir. Noël, bien sûr, c'est un peu le... le thème central du livre, mais aussi avec toujours une part un petit peu sombre, avec euh, l'isolement, et notamment le fait de dédier entièrement sa vie à une cause, à quelque chose qu'on croit juste. Mon avis sur cette histoire. J'ai adoré ce roman, je l'ai trouvé beau, j'ai trouvé que c'était touchant, et plusieurs fois je me suis retrouvée à pleurer comme un bébé parce que je trouvais ça beau ou triste ou mignon ou voilà, ça m'a fait ressentir vraiment des trucs alors que je m'y attendais pas du tout. Pour moi c'était un livre que je lisais comme ça, enfin, euh, parce qu'il avait marché et que j'avais envie de voir ce que c'était quoi. C'est une belle histoire qui montre que l'homme n'est pas totalement pourri et qu'il y a de l'espoir et qu'il y a toujours des gens qui feront preuve de générosité et qui seront prêts à dédier leur vie pour aider les autres et faire en sorte que les autres soient heureux et heureuses. J'ai adoré le fait d'être parachutée dans le Grand Nord et euh, d'avoir des descriptions de neige, de tempêtes, etc. C'était vraiment une histoire comme euh, on en a envie d'en lire euh, juste avant de se coucher sous la couette, bien au chaud, vous voyez, avec un petit chocolat chaud ou un thé chaud quoi. C'est un conte du soir qui a réveillé mon cœur d'enfant et je m'y attendais pas du tout. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler pour que euh, vous puissiez le découvrir vous aussi. À qui je conseille ce livre je pense que ce livre peut être lu à partir de la 5ème, 4 quatrième. C'est un livre qui est un petit peu long, donc euh, après ça dépend du niveau de lecture. Après, je pense que c'est pas forcément un livre qui est exclusivement destiné à la jeunesse. Euh, les grands enfants, les amoureux de Noël, ceux qui aiment les histoires avant de dormir, peuvent tout à fait euh, adorer ce livre comme moi je l'ai aimé. Après, je le conseille aussi à tous ceux qui aiment les histoires de famille, les histoires un petit peu tristes, mélancoliques, mais qui finissent bien quand même. Et bien sûr, à tous ceux et celles qui aiment les contes, les mythes et les légendes. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de lire ce livre. Euh, en tout cas, n'hésitez pas à laisser euh, des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce livre si vous l'avez lu. Euh, nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et en attendant, portez-vous bien